Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire Alia Je crois que tu as entre tes mains un petit sac de pépites. Explique-nous ce que tu vois à l'intérieur. Alors, 4 pots de pâte à modeler, 3 petits comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, et... Des moules. Oui, de, des moules. Et un outil pour travailler la pâte. Petit sac à dos de Peppa Pig avec à l'intérieur des petites choses pour faire Peppa Pig. Nous mmh. avons, ouais, nous avons les de pâte à nommier, le sac à dos, trois moules de personnages et une spatule. On appelle ça, il y a une spatule. Mmh. Mmh. Et tu vas pouvoir, quand tu vas les sortir, tu vas dire de quelle couleur sont elles. Allez, c'est parti. Découvrons ce qui se cache à l'intérieur. Oh, oh Voici un mot Pig, en bleu. Voici mamie Dog. Dog, voilà. Et voici le petit frère Georges à Peppa Pig. Voilà, comme ça, et allez, c'est carré. Maintenant, je vous présente. Pour travailler la pâte. Oui, la spatule. voilà. Et il y a les petits pots de pâte à modeler. De Là, il y a la pâte à modeler rose. Est-ce que tu as des moules dessus Non Tu n'as peut-être pas de moules Non, tu n'as pas de forme dessus, d'accord. Ben, nous, nous avons la pâte à bouche bleue à guillage dessus. Nous avons la pâte qui bouche verte. Et nous avons la pâte à est... jaune. On peut les ouvrir Eh bien bien sûr, c'est parti <rire> Donne-moi, je vais pouvoir l'ouvrir. Ouais, je vais te faire avec la deux. Du petit ciseau. Et avant, on doit la mélanger. Avec les mains. Ouais. On va toujours faire ça avant. Je peux la voir. Voilà, la pâte à modeler jaune. Ah oh, mais elle est dure. Donc c'est pour ça qu'il faut la mélanger. Son petit frère oui. C'est Georges, mais comment elle s'appelle elle Peppa Non. Comment elle s'appelle la petite fille La sœur de Georges Euh. Peppa T'es sûre qu'elle s'appelle Peppa Euh.. Elle a un maman Alors attends. Euh. Donc la sœur de Georges s'appelle comment, Alia Peppa Pi. Peppa. C'est celle-là. C'est Peppa, Peppa Pi. Et ça, c'est le petit frère. Georges. Et, et l'autre, tu m'as dit que c'était quoi C'est là. Daddy Dog. Daddy Dog Non, c'est... Euh, ah vas-y. Nous avons un Ouais, bah tu vas peut-être essayer de ça? faire un... Tu vas peut-être essayer de faire un... Je peux faire. Une forme avec. Mais... Faut que tu puisses étaler ta pâte. Donc, il te faut un petit rouleau. Mais non, regarde. Mais oui, mais faut l'étaler. Non Comment tu veux faire ben Tu veux d'abord mettre toute la pâte à modeler dedans Je crois... Bah, Vas-y, essaye. Ça essaye. Se fait Essaye de faire ce que l'idée que tu as celle-là, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, c'est le sens. Que oui, oui, hein. Mm. Ça se trouve, c'est ça Oui. Je t'ouvre la, la pâte à modeler verte Oui. Hop. Ah. On peut la faire. Mérite. Ah, ça robe. On peut la faire en Et voilà la pâte à modeler. Oh, Elle a une texture assez souple. J'ai la pâte à modeler. <rire> voilà. Tiens, tu veux que je, je fasse un. t'as à faire un petit moule pour voir Je vais faire. Hum. Je vais voir si c'est. pas couvert. Oh, bah si, parce qu'après ça risque de la mélanger, la pâte à modeler. Non, non Je préfère rose et jaune. Alors, ah, Est-ce est que ça marche comme ça si on le met bien, bien toute la pâte à modeler dans le moule, comme a eu l'idée Alia Est-ce qu'on va arriver à... à nous faire... Hop là Voilà, voilà. C'est un petit peu compliqué Bon, ça va. Ben, mais tout, mais tout. Hein. Regarde. Moi, j'ai tout mis. Hein. Alors, attends. Voilà ma... Je mets tout Mon petit personnage, mais il faut que j'arrive avec là, la spatule enlever tout, tout le contour. Je peux rajouter une hum? Là, je peux rajouter une Mais ça va la mélanger, chaton, ma pâte à modeler. Moi, mais ça va faire un joli peu papi. Mm -hmm. Tu veux que je la fasse Fais comme tu veux. Moi, je suis mes. Mais... Finition de mon petit personnage. Je lui tout le monde. La bleue, on n'a pas ouverte. La bleue, oui, bah, attends, attends, je vais ouvrir, si tu veux. Je vais, je vais te donner la statue, là, attends, deux secondes. Je finis juste un petit personnage. De finir. Hop. Voilà. Ah, c'est bon, c'est bon, que bon. Ah, là, dons. avec mes dents. <rire> ah, mais c'est facile voilà. Et voilà. Je peux rajouter un petit peu du bleu là. Mon petit personnage. Regardez, ça fait un joli petit. Peu chut, chut, chut, chut. Voilà. Euh, je peux rajouter un petit peu de bleu. Oui. Tiens. Hop. Oh. Oh. Regardez mon petit. Tu me donnes ton rouge, chérie, te plaît. On a besoin? Oui. On va la défaire. Me défaire quoi Ça. Ouais. Si tu veux, je vais te la défaire. Alors attends. Hum. Voilà. Donc celui-là. Oh, Comment tu l'as défaire Fais voir. Bah oui. Moi j'ai pas fait la main. Ouais, et puis même moi j'avais bien tout rempli. Hein. Je me suis aidée de. Et eh oui. Parce que là, t'as pas assez rempli, chérie, ton intérieur de, de moulin. Hein C'est pas assez rempli J'ai pas l'impression. Hein. Mais là, on va mettre ça. On essaye maintenant, on essaye, de toute façon. On est rentrer dedans, alors. Off. On verra bien ce que ça donnera après. C'est une surprise. Ben ouais, ça, on peut dire. On va ah. mettre un petit peu de moi je suis en train de faire le Georges qui joue fait, avec son. Je crois que son, son doudou c'est le dragon. Ouais ouais C'est son jouet. Il n'y a plus de bleu. Et quoi il quoi Il n'y a plus de bleu. Ah si, il y en a encore plein. Dans, dans le dans le sachet. Hein. Non, on peut faire sa petite du. Dans le sachet. Et regarde, on peut faire ça. Mmh, c'est joli ce que tu fais. Ces petits oh là là. Je plus à le sortir, moi. Mais... <rire> je pas à sortir Georges. <rire> bon, je l'ai sorti, mais... mais. il faut faire une petite décoration aussi. Et voilà Georges qui joue avec son doudou. Je suis ça va être. Là. Voilà. Hop. Oh, bah non. plus Je, je sortir. Oh. Alors attends, toi ton jaune te garder le... Et, il est où le... Ah oui, c'est moi qui l'ai le mot. Comment on le défait De quoi mmh. Mmh. Bah, Je vais te, essayer de te le défaire, mais c'est pas dit que j'y arrive, hein, parce que déjà que... Le... Oui, oui, oui, ben, oui, tu étais t'étais en train de le défaire. Je oui. sais pas là, comment t'as fait, mais ouais. vas-y. Non, non, ah ouais. Vas-y, essaye. C'est une bonne idée que tu as eue. Hein? Ben voilà. Eh ben voilà. Regardez. Mais, euh, mais l'oreille... Euh... Non, mais regardez, c'est trop beau. Ah ouais. Ça va? Tu vois, il faut la préparation. Ouais, et voici. Peppa. Il faut pas la préparation. Attends, donne-moi ah, ça. Lian nous a fait une super jolie Peppa avec toutes les couleurs. Attends. Ils font le plus Oh, Il y en a pas beaucoup, hein. Attends. attends. Voilà. Mais attends, mais il faut faire les petits boutons. Les boutons de quoi, chérie Les Peppa Pig. Regarde. Hein. Ah, il y a des boutons, Peppa lui. Et je veux dire, pas tout, derrière. Ah oui, les petites taches roses. Ces petites pommettes. Ouais, ouais la bouche, les yeux. Ah bah. On, hum. peut, on peut les faire. Ah, ils sont déjà faits. Non, ouais, mais il faut les rajouter aussi. Il faut les rajouter. Hein. Passe-moi le moule de Peppa, chérie, s'il te plaît. Le moule, lui, là. Le bleu. Et moi, je vais faire ça. Celui-ci. Non, c'est pas ici Voilà. Tu t'en sors C'est qui que tu fais, là c'est un euh no dog. Pas là. Ouais. Oh. Okay. Bon et bien. Voilà. On a fini notre petit euh, notre petite figurine de, je je de coulée, ça. Ouais, bah essaye de la décoller oh Mais attends, il faut un peu Euh... Merci. Oh. Euh, J'ai fait Georges. On a tout fait les figurines, chérie. Tout a été fait. Euh, oui, mais deux fois. Oh, bah, tu oui, on le fera, on va le faire. On le fera oh, On, on c'est C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Mais le mieux, c'est la tête que Attends, mais non, il faut enlever pour refaire le dernier, c'est assez bon. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo ben, de la pâte à modeler de Peppa Pig vous aura plu, avec ces super jolis Peppa Pig. T'en as pensé quoi, toi, Alia euh, C'était bien. Ouais. T'as aimé faire les pépas? Mm -hmm. Bon, bah... alors à très bientôt! Merci! À bientôt! Ciao. Salut Nara! N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et abonnez-vous à ma prochaine!